Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux outils merveilleux que vous devez absolument connaître pour améliorer votre prononciation en priorité et ensuite euh, les, ces outils et toute la méthodologie que je vais vous donner euh, vous permettra par effet de domino d'améliorer justement votre compréhension orale votre expression orale et votre compréhension écrite donc c'est un tout en un vraiment je vous invite à tester ça parce que c'est vraiment génial moi j'utilise tous les jours dès que j'apprends une nouvelle langue C'est une méthode que j'ai euh, partagée dans, euh, sur mon compte Instagram euh, en stories. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait parce que des fois, j'ai des idées comme ça et euh, je vous balance les tips comme ça sur Instagram et j'oublie euh, de vous faire des vidéos. Et là, j'arrive je, je, pas à croire que je ne vous en avais pas encore parlé ici sur YouTube. Donc, c'est parti. Euh, le premier outil que vous devez absolument connaître, c'est Forvo. Forvo, c'est un dictionnaire de prononciation. Ça vous permet d'aller mettre le mot dans la barre de recherche, de choisir différentes prononciations, d'écouter le mot pour voir comment il se prononce il existe dans plein plein de langues et vous avez le deuxième outil qui est vraiment génial je vais vous expliquer juste après une méthodologie qui va vous permettre d'améliorer tout ça en même temps c'est Youglish Youglish alors il existe également dans d'autres langues et en fait il est génial cet outil, j'adore, parce que vous pouvez mettre euh, de la même manière un, un mot ou une phrase et vous allez euh, avoir un panel de, euh, par exemple, 300 voire plus extraits de vidéos dans lesquels sont euh, prononcés les mots euh, que vous recherchez et donc vous aurez différents accents, vous pouvez choisir l'accent et vous aurez différents... vous avez le texte en dessous, vous avez le mot qui est souligné et ça c'est vraiment génial parce que ce que vous pouvez faire avec ça, c'est euh, la méthode du shadowing. Le shadowing, ça vous permet, ça veut dire on moche ça vous permet de euh, améliorer votre prononciation, votre compréhension orale, votre expression orale parce que ce que je vous propose de faire c'est ça, c'est première chose, vous allez mettre le mot, ça peut être un mot qui vous pose problème ou euh, en général c'est mieux pour, pour, pour s'améliorer, choisir des choses euh, qui, vous, euh, qui vous bloquent, vous mettez le mot, vous écoutez et ce qui est bien c'est que vous écoutez tout le paragraphe, toute la phrase. Et vous revenez en arrière, vous le remettez, vous écoutez et vous répétez à voix haute derrière. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, vous essayez de répéter en même temps que la phrase est dite. Alors, au début, ça va être difficile de caler votre voix, il y aura un décalage. Et ça, c'est pas grave. L'idée, c'est de le faire plusieurs fois jusqu'à un moment où votre voix va être calée sur la voix de, euh, du personnage de la personne. Et euh, si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez ralentir le rythme de la vidéo. Vous avez une petite roue dentée en bas de l'écran qui vous permet de ralentir le rythme pour vous adapter et peu à peu euh, accélérer le rythme. Ça, ça me fait penser à un exercice qu'on fait euh, en guitare. C'est qu'on a un métronome. Euh, donc C'est le rythme, se caler sur le rythme avec euh, la guitare. Et l'idée c'est d'augmenter d'un cran petit à petit. C'est de plus en plus rapide. Et on est obligé de suivre et on se rend pas compte en fait que on augmente petit à petit. Et l'idée c'est de faire la même chose à avec votre voix et euh, votre prononciation. Et euh, enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est de vous enregistrer euh, en même temps pour pouvoir comparer et voir où vous pouvez vous améliorer. Et euh, ce que je vous invite à faire, c'est de vous euh, lancer des défis. Alors des défis pour... Enfin, je, je m'explique par rapport à ça. C'est que souvent, quand on apprend une langue, on ne sait pas par où commencer parce qu'il faut bosser la prononciation, la grammaire, la conjugaison, l'expression orale. Voilà, il y a vraiment plein de choses et du coup, on ne sait pas par où commencer. Donc, si aujourd'hui, la prononciation, c'est votre bête noire, c'est vraiment le truc qui vous empêche de progresser, que ça vous bloque, etc., et eh bien, focalisez-vous uniquement sur euh, ce euh, défi, sur euh, cette méthodologie du shadowing, sur cette technique. Et faites ça pendant, euh, par exemple, fixez-vous un mois, deux mois, trois mois, peu importe, euh, pour vous focaliser là-dessus. Et après, vous passez à une autre étape. Si c'est l'oral qui vous bloque, vous vous focalisez sur l'oral. Si c'est la compréhension écrite, euh, eh bien, lisez des textes. Voilà, mais euh, focalisez votre attention sur un truc à la fois et ensuite, passez à l'autre challenge. Ça vous permettra d'avoir plus de clarté dans votre apprentissage et dans vos objectifs. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger votre kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous, en description ou juste ici, pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et à nous dire en commentaire tout simplement ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous allez le mettre en pratique. Et euh, je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao